Bonjour, dans le défi 3A, nous commençons à utiliser les lumières. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de faire avancer Timio pendant 20 cm. Pendant son déplacement, il est en jaune. Et à la fin, il va s'allumer en rouge. Donc, il va nous falloir un bloc de mouvement. Je veux qu'il se déplace pendant 20 cm. Ensuite, dans le bloc lumière, il y a différentes possibilités. Donc, allume les lumières avec la couleur en est une, donc on va prendre ce bloc là, on veut qu'au départ il soit jaune, donc je choisis un jaune quelconque, une fois que la lumière s'est allumée, il va se déplacer pendant 20 cm, puis à la fin, je veux qu'il s'allume en rouge, donc à ce moment là je peux aussi utiliser qui va être allumé en rouge pendant une seconde, au lieu que ce soit toutes les lumières. Parce que si le programme se termine tout de suite après, probablement que les lumières vont s'éteindre. Donc, à la fin, je veux qu'il soit allumé en rouge pendant une seconde, mais je pourrais aussi l'augmenter pendant, par exemple, trois secondes.